Bonjour, je m'appelle Emilia et je suis atteinte d'endométriose. J'avais des fortes douleurs euh, quand j'allais euh, à la selle, notamment, euh, type de crampes, euh, euh, tremblements, enfin euh, vraiment, euh, des des, jusqu'aux sueurs froides. C'était vraiment très douloureux. J'ai déjà été consultée, notamment mon médecin traitant pour ça, euh, et qui me disait que c'était des douleurs de règles et qu'il fallait euh, être patiente, que c'était une fois par mois et que ça passait. Donc euh, bon, bah, on est patient, mais euh, quand on souhaite euh, fonder une famille euh, et qu'on se rend compte qu'au bout d'un an, il euh, n'y a toujours rien, euh, j'ai été consultée euh, ma gynécologue euh, qui m'a dit qu'il fallait encore essayer mais qui a émis du coup la, la suspicion de l'endométriose digestive quand je lui expliquais un peu les douleurs que j'avais. Et du coup, euh, on a encore continué six mois. Au bout de six mois, il n'y avait toujours rien. Du coup, j'ai passé une IRM qui a bien euh, confirmé l'endométriose digestive. Oui, euh, elle m'a dirigée euh, vers le CHU de Rouen. J'ai consulté euh, avec euh, madame Entier euh, qui m'a fait faire un coloscanner et en parallèle, j'ai commencé la PMA. Si le coloscanner était bon, on pouvait directement euh, partir sur une grossesse. Il s'avère que le coloscanner n'était pas bon. Il y avait des liaisons euh, sténosantes, donc du coup, euh, il a fallu opérer. L'opération a été programmée euh, en février 2021 sachant que mon endométriose a été diagnostiquée en juin 2020. Cette opération était nécessaire car euh, euh, il y avait un gros risque d'occlusion intestinale, car euh, mon endométriose est, est profonde et digestive. Donc euh, du coup, euh, il fallait absolument opérer avant euh, tout, toute grossesse. L'opération s'est très bien passée euh, par euh, célioscopie et euh, une, une mini-incision, euh, comme l'incision de la césarienne, mais légèrement plus petite. Et, euh, et du coup, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, je suis enceinte de 6 mois et tout se passe très bien. Il euh, n'y a pas de complications par rapport à l'endométriose, euh, tout va très bien. Alors, cette grossesse, euh, c'est euh, par FIV XI c'est la première fille. La première fille a tenu du premier coup. La grossesse date du 31 août 2021. Qu Il faut avoir confiance en soi et en son corps, du coup, et quand on a mal, faut vraiment aller consulter, euh, quitte à aller consulter plusieurs personnes si les gens ne nous entendent pas. La longueur du diagnostic, euh, le délai, est vraiment trop long et faut vraiment se faire confiance et se faire entendre, surtout.